Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons avec l'élément galerie. Euh, pour information, nous travaillons avec la l'outil Shita de la plateforme budroll euh, Quand vous travaillez avec euh, euh, quel que soit l'outil avec, le, avec euh, la, lequel vous travaillez, n'oubliez hein, pas, euh, pour faire la, la création de site web, hein, je veux dire, euh, n'oubliez pas d'enregistrer souvent pour ne pas perdre votre travail. Donc là, je vais cliquer dessus pour enregistrer mon travail et je vais quand même le publier pour que voilà ça soit pris en compte euh, sur, euh, sur la page en front N. Ok aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde en ensemble comment est-ce que vous pouvez travailler la galerie sur la version mobile. On va aller sur la version mobile, on va regarder ce qui se passe. Notre galerie ressemble à ça. On oh, c'est pas terrible, ok. Donc pour cela on va afficher au fait du coup euh, la version euh, Bon, les fonctionnalités hein, sur la version mobile, donc clic droit sur l'élément que vous voulez travailler et ça, ça, et ça va, les fonctionnalités vont s'afficher. Euh, autre chose, hein, vous remarquerez que, euh, voilà, c'est trop petit. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, pour, pour régler ce problème On avait on en avait parlé déjà quand on était sur la version euh, PC, c'est la taille minimum. La taille minimum, on va aller l'augmenter ici. Okay. Du coup, je l'augmente Et j'ai quelque chose d'un peu plus sympa Donc c'est vous qui décidez hein, De comment cette taille minimum va être Donc là, on a une taille minimale sympathique On va descendre bon, On trouve que c'est un peu trop collé On veut le décoller un peu du haut Donc là, on va aller sur Ancré Avancer pardon Et là, on va donner un peu de marge en haut okay. Un peu de marge en bas si on veut Et là, je veux dire, c'est super C'est ce qu'il me faut On va aller regarder sur la version tablette quoi ça ressemble et sur la version tablette on a ça donc si par exemple je trouve que non je peux l'agrandir un peu plus sur la version tablette ce que je vais faire euh, je vais l'agrandir euh, ici par exemple je vais je vais aller là là je vais la tablette je peux réduire si je veux ou je peux l'agrandir si je veux tout à l'heure quand on était sur la version tablette euh, pardon la version euh, mobile il euh, y a un truc que j'aurais pu vous montrer ici aussi. Bon, après on va voir l'effet que ça, ça donne ici. C'est avancé. Vous avez vu ici la gauche droite. D'accord Vous pouvez jouer également sur la taille si vous le souhaitez. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est comme ça que vous travaillez avec la galerie hein, sur, sur la version mobile. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'aller enregistrer votre travail en allant sur la version PC. Vous cliquez sur enregistrer. Et c'est bon, vous publiez de manière à ce que ça s'affiche en fond end Bon, on va aller voir en fond end comme je dis. Hein, donc, ça, c'est la partie que Les visiteurs vont voir à quoi ça ressemble notre galerie. Donc, si je vais dessus, je recherche cette page. Et là, j'ai ma galerie qui doit apparaître. Donc, ça, c'est l'effet qu'on avait rajouté dessus. OK, donc ça, c'est ma galerie qui apparaît. Si je clique sur une photo, ça donne ça. Je peux fermer. Je clique sur une photo. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que marche la galerie. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que à l'agence web advde, nous avons mis en place une formation gratuite pour qui pourra vous aider. Pour ce faire, allez sur notre site adwde.fr. Vous scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près et vous allez trouver un bouton. C'est marqué je commence ma formation. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir faire pour pouvoir créer votre site en ligne. Après, comme nous sommes une, une agence, si vous aimeriez qu'on crée le site pour vous, tout ce que vous avez à faire, hein, c'est de nous contacter en cliquant sur ce bouton, en remplissant un formulaire ou nous envoyer un mail directement hein, à cette adresse ou nous appeler à ce numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en tapant agence web D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.